Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve comme vous le voyez dans le titre sur tout simplement le débunkage du tauren Paladin. Le tauren Paladin, évidemment un, une classe qui a beaucoup fait parler d'elle puisque c'est vrai que quand on voit, on voit ça, hein, on se dit « Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde, Blizzard fait n'importe quoi avec le lore, c'est n'importe quoi !» Et on en a tous entendu au moins un joueur dans notre entourage dire « Ah c'est du grand n'importe quoi, des espèces de vaches sacrées euh, !» Ça au passage d'ailleurs, c'est pas n'importe quel Tauren Random, c'est un héros Tauren Paladin. Alors, pas le premier héros Tauren Paladin, mais on le... Desco, un personnage qui apparaît à of Pandaria. Et oh. on le voit avec un marteau... Euh, un marteau euh, des Draenei. Des épaulettes que Tyrion euh, utilisait notamment à War King. Donc on se dit, attendez, il a une armure humaine avec un, un marteau Draenei. Qu'est-ce que c'est que cette merde Blizzard, hein? on se disait euh, pour Cataclysme. Parce que je rappelle que les Paladins sont arrivés à Cataclysme, mais j'y reviendrai après. Euh, on se disait mais ça n'a rien, enfin n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi D'où vient ce délire du tauren Paladin donc on va revenir sur ce qu'est euh, la définition du paladin parce que le paladin, Thorin, le paladin Thorin, pardon est apparu en 2010 mais le paladin lui quand est-ce qu'il est apparu dans la licence Warcraft donc refaisons un petit point là dessus je vous laisse évidemment, euh, je mettrai dans les fiches en haut la vidéo sur les classes qui sera quand même assez importante pour comprendre cette vidéo parce que je vais faire en sorte, je vais essayer de faire en sorte que le debunkage soit pas trop long euh, mais du coup le paladin et eh bien c'est une classe qui est profondément liée à la race humaine le paladin est apparu dans Warcraft 2 euh, évidemment sur Warcraft 2 aussi mais euh, donc tout simplement pour les humains, c'était vraiment l'amélioration hein, du chevalier qui était là pour lutter contre les forces maléfiques notamment de la horde, et en l'occurrence donc c'était vraiment une création de l'alliance de Lordaeron, issue de Lordaeron à la base, le royaume de Lordaeron. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de profondément humain. On les, retrouva, on les retrouvera à Warcraft 3 avec l'ordre de la main d'argent, donc c'était cette espèce vraiment de, de composition qui, a été, qui existait déjà à Warcraft 2. Mais c'est vraiment à War 3 où on, on voit que la main d'argent a pris euh, on va dire le commandement des troupes de l'alliance à Warcraft 3 avec eh bien, les héros paladins qui sont humains, bien entendu. Donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que Warcraft 2, on voit des paladins humains, Warcraft 3, on voit des paladins humains. Et à Warcraft 3, il n'y a pas de paladins autres que humains en fait. Hein. Les nains ont d'autres enfin d'autres classes, etc. Donc on arrive à World of Warcraft où on se dit la conception du paladin est extrêmement humaine. Et euh, le principe aussi, c'est que le paladin était, voilà, cette espèce de combattant, hein. je l'ai vidéo sur les classes, mais paladin c'est vraiment le, le guerrier, le côté, euh, l'aspect martial euh, du prêtre, entre guillemets. Donc vraiment c'est l'idée euh, d'un... Combattant d'une puissance divine, de la lumière. Et la lumière dans le côté très occidental, très chrétien, très, très euh, judéo-chrétien, à savoir une sorte de déité, même s'il n'a pas de forme, quelque chose d'intangible, qui donne, lors d'une prière, des pouvoirs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, puisque c'est ce qui va aussi eh bien, rendre euh, ce côté euh, incompatible avec les taurennes. Et pourtant, et pourtant, la définition de la lumière, je vous laisse aller voir aussi la vidéo de l'ombre et du vide, vous en faites pas, il n'y aura pas des milliards de vidéos à conseiller euh, en annexe, mais la vidéo sur l'ombre et le vide, où on voit que eh l'ombre a énormément changé de définition avec l'évolution de la licence Warcraft, et là on revient à une définition première de l'ombre d'ailleurs en ce moment, et eh bien la lumière c'est pareil, le sacré c'est quelque chose qui a énormément évolué dans Warcraft, donc je ferai probablement un jour une vidéo sur la lumière, spéciale lumière, mais pour faire un petit récap, bah en fait, au départ, la lumière, c'était quoi La lumière, c'était... Euh, d'ailleurs, dans Warcraft 1, c'est vraiment presque... Enfin, euh, le symbole, d'ailleurs, de l'église de la lumière à Warcraft 1, c'est un, une croix. C'est une croix. C'est vraiment l'idée judéo-chrétienne, euh, la, la puissance supérieure, qui te donne cette force, avec vraiment les gentils, les gentils prêtres contre les méchants, contre Satan en fait, hein, les, les démons. Donc à côté de ça, dans Warcraft 2, on va essayer de complexifier un petit peu le délire, mais on reste un petit peu dans, cette, dans ce domaine-là, avec des églises, etc. On reste, on reste dans le même aspect, on va dire, judéo-chrétien. Par contre, comme vous le voyez avec cette image, c'est Warcraft 3 qui va entamer un grand bouleversement de la définition de la lumière, avec notamment la lumière qui ne serait pas que judéo-chrétienne dans l'idée, mais avec une nouvelle lumière, à savoir... Une lumière beaucoup plus animale, beaucoup plus. Alors, une lumière toujours divine, mais euh, une un dieu, alors déjà, c'est un dieu cette fois qui a une forme, je dirais, un peu plus physique, tangible, à savoir, une déesse elfe de la nuit, qui n'est pas une exclusivité elfe de la nuit, on y reviendra après. Mais. Et l'une tout simplement. Et l'une, la lumière des lunes, n'est pas la lumière du soleil chaude, sacré, etc. Mais une lumière. Euh, lumière de la nuit en fait. Et du coup, et eh bien, on arrive à un changement de vision, avec une lumière qui pourrait prendre plusieurs formes, plusieurs, plusieurs apparences. Peut-être qu'un jour on aurait une extension, un Mark Ward, une extension sur la lumière avec différentes, justement, euh, différentes organisations, un petit peu comme les terres d'ombre où la mort eh bien, repré est représentée par plusieurs visages. La lumière c'est exactement le même délire et dès Warcraft 2, 3, on avait eh bien, des nuances en fait, de lumière avec différents aspects en fonction de la culture. Et ça, ça vraiment, il va falloir le garder à l'esprit bien entendu. Donc on élargit la vision de la lumière notamment en intégrant et lune et on va continuer avec World of Warcraft. World of Warcraft c'est assez particulier parce que dès Vanilla, eh bien on va encore une fois étendre un petit peu la définition de la lumière et là on pourrait se dire, mais attends, à Vanilla il n'y avait pas de tauren paladin oui, oui, bien sûr, ne vous en faites pas, j'y arrive. Mais dès Vanilla on peut trouver des paladins assez éloignés du concept initial du paladin façon Warcraft 2, II, Warcraft 3. Et eh oui, ne l'oubliez pas, à, War à World of Warcraft Vanilla, eh il y a les paladins non. Ça sort d'où ça, Des paladins nains <rire> ça n'a jamais choqué les joueurs, moi, moi le premier, ça n'a jamais choqué les joueurs, mais quand tu reviens sur le torrent paladin et tu dis ça n'a rien à foutre là, mais d'où les paladins nains Alors vous allez me dire, oui mais les nains ils croient en la lumière, etc. Ouais, les nains ils croient en la lumière pourquoi Parce qu'en fait ils sont dans l'alliance et ils sont toujours à côté des humains, etc. Mais au final les nains, les paladins nains, ça choque pas les joueurs parce qu'on se dit, bah ils sont toujours avec les humains donc on peut imaginer que, ouais mais ça n'a jamais vraiment été expliqué par Blizzard, ça. <rire> et les paladins d'un nain, ça n'a choqué personne. Non, ils croient à la lumière, blablabla. Bla bla bla. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en dehors de la classe jouable des nains, eh bien, on va retrouver aussi des paladins dans les adversaires. Notamment à Blackrock, donc au Mont Roche-Noir, eh bien, nous allons affronter les Dark Iron, les nains sombre Et dans les nains sombre eh bien, nous avons tout simplement des paladins également. Et eux, ils servent qui Eh ben, ils servent pas la lumière de l'Alliance, tout ça, tout ça. Eux, ils servent Ragnaros. Et ce sont des paladins du coup qui représente un concept divin, à savoir Ragnaros. Et on a du coup plusieurs mobs, hein, notamment le, le Marshal en Rage et euh, le Dark Keeper Zimrel, hein, qui sont eh bien des mobs que vous pouvez buter à WoW Classique si vous ne me croyez pas. Ainsi qu'il y a d'ailleurs également des, prins, des prêtres nains sombrefer aussi à l'époque. Et bien ces, ces mecs-là, c'est pas la lumière de l'Alliance qui servent. Ils servent Ragnaros, ce sont même des esclaves de Ragnaros. Donc des paladins Darkhaeron, des paladins qui sont autres que les paladins de la main d'argent de l'Alliance ou des guerriers des lunes et eh bien on en a des Vanilla et encore une fois d'ailleurs je tiens à dire sur la vidéo sur les classes, j'en rappelle mais il euh, n'y a pas de paladins et le de la nuit mais le jour où il y aura des paladins le de la nuit ce sera pas forcément incohérent c'est juste que ce serait plutôt des paladins des lunes en fait et spoiler les prêtresses des lunes sur le papier ce sont des paladins distance en fait. Euh, et du coup, eh bien, arrive Cataclysme en 2010, les taurennes Paladins, et là les gens s'insurgent en disant « Mais c'est n'importe quoi, l'arrivée des fameux Marches Soleil, ces Paladins taurennes euh, qui prient le Soleil Anche, qui a un nom, Anche, la, la divinité des taurennes du Soleil, et euh, ça expliquerait justement eh l'arrivée, l'obtention des pouvoirs. On y reviendra plus en détail, mais ça expliquerait l'obtention des pouvoirs pour créer des Paladins taurennes. Et là on se dit « Mais c'est vraiment très étrange, c'est... Le lore se barre en couille, enfin on a des vaches de lumière, tout ça, tout ça. Alors j'ai utilisé ce même, c'est pas pour rien aussi, parce que c'était aussi pour rappeler que des Wow il y avait eu des petits soucis, notamment avec les druides elfes de la nuit femelles. Mais d'ailleurs, à Cataclysme, il y a un mini rework qui va arriver sur le druide avec une nouvelle conception. Euh, du druide avec notamment le rework d'un sort, c'est le sort colère qui change de couleur, qui change de couleur avec une, co une co un côté plutôt jaune par rapport. Si vous jouez sur vos classiques, un druide, vous lancez vos, vos sorts de colère, c'est vert, nature. Et à Cataclysme, et eh bien ça devient jaune. Vous savez, maintenant, même aujourd'hui, vous avez encore des sorts euh, druides jaunes. Et notamment, et eh bien euh, si vous jouez en équilibre, en qui et eh bien vous avez des la bénédiction dans le ché, divinité du soleil, tout ça, tout ça. donc ça. Donc, c'est intéressant parce qu'à Cataclysme, du coup, il y a eu. Visiblement, peut-être un petit peu de travail. Et à côté de ça, on va, c'est un talent, la colère d'Anche, je crois, ou le, le talent, enfin c'est un talent d'Anche qui a été, euh, qui a été refait. Et du coup, eh bien, il y a quelque chose qui arrive. C'est parce que cet aspect sacré, divin, eh bien, il se voit surtout chez le prêtre, ne faut pas oublier qu'à la cataclysme arrive également le prêtre Torren et le prêtre Torren. Eh bien, pour le coup, lui, il a choqué personne. Hein. Euh, le, le travail sur le prêtre avait déjà été fait devant lenfant Vania. Toutes les classes, enfin toutes les races quasiment avaient accès aux prêtres, même ce qui limite avait le plus fait euh, couler d'encre, on va dire, c'était les prêtres UD, les prêtres morts vivants, mais sinon, bah, prêtres morts vivants, en fait, l'idée c'était que c'était des prêtres ombres et pas des prêtres lumière, mais sinon ça n'avait pas forcément choqué. Les prêtres représentaient bien, encore une fois, la vidéo sur les classes, représentait extrêmement bien la diversité ethnique, la diversité culturelle de chaque ethnie, avec l'idée que eh bien, chaque ethnie a ses propres dieux, et du coup, à partir du moment où ils ont des dieux, ils peuvent faire des prêtres, tout simplement. Et. C'est assez drôle parce que le prêtre tauren du coup, n'a jamais été accusé d'hérésie, il n'y a jamais eu de levée de bouclier contre le prêtre tauren. Les taurennes croient en la terre-mère, ils ont des divinités, etc. Qu'ils aient des prêtres, Pas de, rien de choquant. Et ça, c'est très important, puisque ça s'inscrit vraiment dans le cadre, justement, euh, de serviteurs divins. C'est la définition des prêtres, ce sont des serviteurs divins. Et d'ailleurs, les prêtres taurennes ont un nom particulier, ce sont les voyants. J'y reviendrai après. Mais du coup, on a que ce soit d'ailleurs des divinités bénéfiques ou maléfiques pour les prêtres. Euh, mais en l'occurrence les prêtres taurennes sont plutôt bénéfiques, on pourrait imaginer bien sûr des prêtres, euh, des prêtres ombres chez les, chez les taurennes avec euh, bah, des divinités, notamment le clan Grim totem, mais euh, le clan totem sinistre, mais en l'occurrence c'est plutôt bénéfique puisque en fait c'est pareil, c'est avec Anche, le, le dieu du soleil. Donc au final c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc pour les paladins, est-ce que c'est si ridicule que ça d'avoir des paladins taurennes Eh bien on va revenir un petit peu sur comment les paladins taurennes ont été créés on va dire dans le lore. Donc... Ça vient de fin Wars of the Witch King, en fait c'est le pré-patch entre Wotelka et Cataclysme, avec deux personnages qui sont les maîtres de paladins et des prêtres d'ailleurs pour les, euh, les taurennes, à savoir Apony Brightmane, alors en français je crois que c'est craint... Euh, je sais plus, craint luisant ou un truc comme ça, je sais plus exactement et Tahu Sagewind, alors lui c'est euh, Tahu, eu, euh, vent de sagesse, un truc comme ça, euh, qui sont, je suis désolé, leur nom en français j'ai du mal, euh, sont les fondateurs, donc ils sont tout simplement les fondateurs de l'ordre militaire des marche Alors parce qu'en fait l'idée c'est que ces deux personnages-là reviennent de, euh, du Northrend, donc euh, de l'opération Arbor Savage King menée par la Horde et l'Alliance, ils ont été envoyés, ils étaient des combattants, alors en l'occurrence Tahu était un druide et euh, Aponi, donc que vous voyez ici, était une guerrière, une combattante. Et en revenant justement blessés de Northrend, en fait, ces deux personnages-là auront une grave crise théologique et philosophique. C'est-à-dire qu'ils vont énormément suite à leur blessure et par rapport à l'horreur de ce qu'ils ont pu voir, parce qu'ils sont vraiment traumatisés de ce qu'ils ont vu en à, à, Northrend, donc pour le coup, quand tu affrontes des armées, des armées de mort-vivants, etc., on comprend que ça puisse un petit peu traumatiser, ça puisse choquer. et eh bien les taurens qui ont été habitués à une, un autre mode de vie, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément. Euh, enfin, ils ont été choqués. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Et du coup, en revenant blessé justement du Northrend, ils vont avoir un énorme, une énorme crise théologique en se disant mais attendez, euh, comment ça se passe, comment, comment on pourrait faire pour améliorer les choses dans le monde Et euh, au final. Par rapport aux, aux croyances que l'on a, ça bouleverse un petit peu nos coutumes par rapport à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on a pu affronter. Donc il va y avoir vraiment une discussion philosophique entre les deux amis, parce qu'ils sont amis, et euh, autour justement de l'équilibre naturel des choses, quelque chose qui est très important dans la culture torraine, hein, le, la nature, le rapport avec la terre-mer, hein, la, ter la mère nature, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Les taurennes ont toujours été proches de la nature, je l'ai dit, et c'est ils voient justement qu'actuellement il y a un déséquilibre, avec une surreprésentation d'un des... des deux aspects de la terre mère à savoir Moucha. Moucha, c'est la divinité euh, Thorène qui, repre... qui est... représente Elune en fait, donc en gros la... le côté on va dire plutôt nocturne, très présent notamment grâce aux elfes de la nuit, et c'est vrai que pour les taurennes, eh bien l'idée c'est que Moucha a commencé au fil des siècles à prendre de plus en plus d'importance par rapport à son entité, on va dire, jumelle ou son entité euh, sœur. Qui, enfin, ou frère d'ailleurs, mais qui, une entité donc sœur, et une entité sœur à savoir eh bien, le soleil, la lune face au soleil. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose de très intéressant puisque c'est une inspiration profondément amérindienne, alors c'est pas totalement, c'est pas que amérindien, il y a énormément de cultures que ce soit, que ce soit au niveau égyptien, mais je pense notamment aussi au niveau japonais avec Izenagi et Izanami euh, le, le soleil et la, et la lune ont toujours été des entités, Soit mariés, soit frères et sœurs, etc. Dans énormément de mythologies différentes. Mais c'est très important dans la culture amérindienne. Donc la culture nord, enfin, nord, Amérique du Nord, au niveau des Amérindiens d'Amérique du Nord. Et euh, justement, alors, dans différentes, euh, d'ailleurs, tribus. Et au final, eh bien, Blizzard va s'en inspirer pour faire créer justement ces marches soleil avec l'idée de cette dualité entre l'entité de la lune et l'entité du soleil. Moucha, la lune, et Anche, l'entité du soleil. Et du coup, eh bien... Euh, Notamment à Pony va être se rendre compte qu'en fait, même au Northrend, et eh bien la lumière peut percer les nuages, peut percer l'obscurité et aider justement euh, les taurennes à trouver la, la, la force pour pouvoir combattre, on va dire, les choses qui menacent l'ordre des choses et l'équilibre naturel. Donc, en plus qu'il y ait une surreprésentation euh, de la lune, il y a également cette, en, cette envie justement de. De, de combattre l'injustice et autres qui sont des grands principes du paladin au final et ce qui est assez intéressant parce que vraiment l'idée que voilà le traumatisme ait pu créer cette envie ainsi que ce besoin d'équilibre et on va pas se mentir aussi il y a le côté pvp euh, si les elfes de la nuit sont dans l'alliance représentent aussi la nature mais beaucoup plus la nuit et bien du coup les torrens qui représentent enfin donc du côté opposé du côté de la horde représentent le soleil et du coup il y a aussi ça justifie un peu la lutte entre elfes de la nuit et torrens Plutôt chez les côtés druidiques, avec d'un côté les taurennes. je veux dire, la classe druide a toujours été représentée par tauren d'un côté, elfes de la nuit de l'autre, et surtout elfes de la nuit. Les elfes de la nuit prient l'une la, la, la, la, la nuit, donc les tauren prieraient le soleil, sachant que c'est une race qui vit avec des grands pâturages etc dans des, dans des côtés un petit peu désertiques notamment euh, Barents donc c'est vrai que c'est quelque chose qui montre aussi cette dualité du pvp, hein, le bifactionnisme et autres mais en dehors de ça c'est plutôt bien amené avec l'idée d'un traumatisme, l'idée d'une remise en question enfin un débat philosophique et théologique, il n'y en a pas tant que ça sur, <rire> sur World of Warcraft au final donc c'est assez bien amené avec l'idée voilà, du traumatisme et l'idée de vouloir corriger les choses donc tu as eu justement était, euh, donc, Théus Sejwin, qui était un ex-druide, va créer les voyants, donc les prêtres. Donc, un druide qui va créer l'ordre des l'ordre, tout simplement des voyants, donc les prêtres euh, taurennes. Ça vous montre aussi que c'est pas des prêtres normaux, c'est pas le prêtre dans sa toge avec une petite église. L'idée d'un prêtre taurenne, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, c'est quasiment un chaman en fait. C'est un chaman, c'est un, un mélange en, en fait entre chaman-druide et prêtrise donc ça vous fait un, un fourre-tout bien sûr et si vous avez vu la vidéo sur les classes bah ça devrait pas vous choquer tant que ça et du côté d'Apony, c'est une guerrière, c'est une guerrière qui eh bien va réussir à s'ouvrir au soleil et du coup et eh bien va récupérer, réussir à puiser dans, son, dans ses grands principes de justice d'équité, de combat contre les forces, les forces pouvant menacer l'équilibre des choses et eh bien elle va trouver la force et on va, elle va réussir à récupérer la puissance du soleil donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, au final, ça ressemble, pour le coup, c'est assez paladin, mais dans le côté taurenne, donc avec une très grande approche chamanique et druidique, l'équilibre de la nature, etc. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, parce que c'est les principes du paladin, les compétences, bien sûr, d'un point de vue gameplay du paladin, mais dans une, enfin, dans une approche qui est beaucoup plus taurenne, à savoir très chamanique, très druidique, et au final... Et eh bien on va et d'ailleurs j'ai une petite anecdote c'est que Aponi, donc Apony euh, Brightmane, et eh bien ça signifie euh, Apony en, en, en Amérindien, et eh ben c'est pas n'importe quoi, ce prénom, il a pas été choisi au hasard, ça signifie papillon. Et c'est assez drôle parce que euh, c'est une excellente métaphore, je trouve, une superbe métaphore par rapport au fait que euh, Apony eh bien a su dans les combats etc. se changer, se métamorphoser, sortir de son cocon, s'épanouir, s'élever et devenir justement un papillon. Là dessus c'est assez beau, sachant que les papillons ont souvent des couleurs très vives paladin Et euh, souvent aussi en plus de ça, les paladins Et tous les insectes d'ailleurs, mais c'est très connu pour les papillons Et notamment les papillons de nuit Mais les papillons et les insectes se guident par La lumière du soleil, et la lumière des astres La lumière de, de, de la lune également Donc le fait que qu'un astre guide les insectes Et les papillons sont des insectes Et eh bien du coup pour indiquer aussi justement et notamment bah, la nuit hein. c'est pour ça que les lampadaires en fait posent problème avec les papillons de nuit puisqu'en fait ils croient que c'est le soleil et du coup c'est pour ça qu'ils sont autant attirés euh, et ça les perturbe ça perturbe leur horloge interne ils ont l'impression que c'est le soleil, ils veulent se rapprocher du soleil pour se guider, et en fait, bah, y a, le soleil, est pas, il est, normalement, il est censé être plus loin. Donc c'est assez intéressant aussi. Le choix de mot n'est pas là par hasard. Donc le choix du nom est vraiment, est vraiment intéressant. Donc on a des soldats traumatisés, un questionnement idéologique, théologique, une évolution de personnage, avec cette progression d'idée d'un combattant qui va trouver euh, sa voie, notamment dans un culte qui a été délaissé et ancien, à savoir le culte d'Anche, sachant que, je le rappelle, pour la terre Mère on nous précise bien qu'en fait la terre-mère a deux yeux et ces deux yeux représentent justement donc Elune et Anche. Donc il ne faut pas penser que Elune et la terre-mère, hein, attention je vous casse tout de suite cette idée là, non, la terre-mère ce serait au-dessus et en fait les, les deux yeux qui représentent la enfin les deux yeux de la terre-mère sont justement le soleil et la lune. Donc Moucha et Anche, enfin Anche pour le soleil et Elune pour la lune. Et euh, bah, au final c'est plutôt bon en fait d'un point de vue de vue écriture, d'un point de vue questionnement d'un point de vue évolution, on a quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qui pourrait donc... Parce que sur le papier on se dit, bah du coup c'est pas mal, c'est pas mal, un bon questionnement et tout, ça pourrait être vraiment bon. Donc qu'est-ce qui peut bloquer dans la tête des joueurs Comment ça se fait qu'autant de joueurs soient allergiques au tauren paladin bah, En fait, le problème il est simple. En 2010, les 7 des paladins sont très humano-centrés. Les paladins, ce sont vraiment les 7 paladins, les armures paladins, sont pour les humains. Et là, je vous ai mis encore des images. Tout à l'heure, c'était Tyrion avec Ashbringer, tout ça. Enfin, c'était l'armure de, de Tyrion avec Ashbringer et tout. Là, encore une fois, vous voyez, vous voyez des sets très connus du Paladin. Ça marche pas du tout pour un torrent Parce qu'on a vraiment le côté croisé, le côté templier, pas le côté... Euh pas le côté, on va dire, combattant, de la, combattant du soleil, en fait. D'ailleurs, qui est un mythe extrêmement présent aussi, en dehors de, de, la, de la mythologie avec les, les dieux du soleil et de la lune, euh, il faut savoir que les tribus, alors je vais pas donner de nom parce que je sais pas si c'est vraiment Cheyenne ou autre, mais les tribus amérindiennes avaient des combattants du soleil. quelque chose qui existe. On, on se rappelle souvent plutôt des combattants du soleil aztèques et autres, on va dire amérindiens, mais plutôt du sud, eh bien, on dans l'Amérique du Nord, il y avait également des combattants du soleil. C'est juste qu'ils bah, sacrifiaient pas des milliers de gens pour, <rire> pour le soleil. C'était quelque chose de plus positif, donc à moins marquer les esprits. Donc au final, c'est surtout les sets et les armures des paladins qui ne correspondent pas du tout aux taurennes. Et ça c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est vraiment dégueulasse pour les taurennes. et ça c'est clair visuellement c'est dégueulasse pour les taurennes. Du coup les taurennes ont. Du... Bah, ça a toujours été compliqué. Mais au final.. C'est terriblement con parce que cette histoire, enfin cette classe a une histoire incroyable, une justification de l'or qui est très bien poussée, très bien amenée et ce genre de choses si toutes les classes pouvaient avoir une évolution avec un personnage qui justement revient traumatisé et c'est tellement dommage, je viens de faire une vidéo sur Chronicles mais vous imaginez si dans Chronicles on nous parlait bien de différents héros et notamment Apony Brightmane qui aurait été en fait, plutôt que dire les aventuriers, ça aurait été un des aventuriers. Et du coup c'est son questionnement, ça aurait été représenté dans Chronicles avec son questionnement interne, etc. Et elle aurait combattu aux côtés de Tyrion notamment, face justement à Arthas et au Roi Lich et aux différentes menaces du fléau. Et du coup on comprendra encore mieux en fait cette évolution. Quel dommage que Chronicles n'en ait pas profité pour travailler justement ce genre de personnage. Qui bah, finalement en termes d'évolution n'a pas eu grand chose après. Donc c'est vraiment dommage parce que les intrigues sont excellentes, le problème... C'est que derrière, à Cataclysme par exemple, eh il n'y aura pas d'intrigue concernant les martialeis en dehors de Mulgore et des zones de départ. Pas de zone de fin, etc. où il y aurait aura pu avoir un set qui serait beaucoup plus martialeis. Donc on a une idée de lore excellente, vraiment excellente, travail de dingue, pour finalement bah, un visuel qui ne correspond pas. Donc forcément, il y a blocage dans la tête des joueurs. C'est là aussi où on voit que le visuel est important et c'est aussi on, là où on voit aussi que les joueurs, malheureusement, parfois, eh s'attachent trop au visuel, à la forme plutôt qu'au fond, parce que le fond est excellent. La forme, eh bien j'ai presque envie de dire que... <rire> j'ai presque envie de dire qu'en fait, Cataclysme avait 10 ans d'avance, parce que, à Légion, il faudra attendre Légion, avec notamment l'intégration des Ourochs sur, euh, sur les îles brisées, pour justement enfin avoir des sets qui font beaucoup plus tauren. et surtout Battle for Azeroth avec l'armure ancestrale des tauren pour faire enfin un vrai marcheley et qui corresponde tout à fait dans le lore. Et du coup, depuis maintenant, il y a plein, pas mal d'idées... Euh, qui ont été proposés par la communauté notamment pour pour designer encore plus d'armure pour des Marchelei personnellement j'ai fait un tauren euh, Marchelei et avec l'armure ancestrale du tauren et eh bien ça fonctionne parfaitement après c'est difficile parce que ça sous-entend qu'il faut faire un tauren monté 120 enfin maintenant 60 récupérer directement l'armure enfin pouvoir euh, monter avec ce perso et ensuite et eh bien recréer un tauren pour faire tauren paladin donc ça peut être compliqué ou sinon faut... ça peut être votre récompense en tant que tauren paladin niveau 60 hop vous aurez l'armure vraiment du Marchelei donc c'est c'est un problème parce que ben vraiment l'histoire encore une fois est incroyable mais c'est les visuels qui suivent pas, du coup dans la tête des gens bah ben, ça n'a jamais fonctionné, ça c'est vraiment triste. Encore une fois les joueurs ben, se sont arrêtés à la forme plutôt qu'au fond, et ça c'est vraiment vraiment dommage. j'espère pouvoir potentiellement faire changer de trois mentalités euh, suite à cette vidéo. Et bon après, comme je l'ai dit, Blizzard pas fait d'efforts. Hein, c'est vraiment. Euh, même par exemple Apony Brightman qui avait une histoire intéressante et qui participait dans le pré-patch euh, de Cataclysme à combattre les éléments et autres pour justement ramener l'équilibre dans des choses, et eh bien. Ces personnages-là n'ont jamais été réutilisés à Pony. Bien sûr, vous allez me dire, si si on la voit dans le domaine de classe de Légion du Paladin, ouais, et comment on la retrouve On la retrouve dans une espèce d'apparence de bioman à la con avec un tauren de la main d'argent. Un tauren de la main d'argent. Un tabac de la main d'argent pour un tauren, c'est pas possible, c'est. C'est littéralement ce qui va pas en fait. C'est que du coup, bah, tout ce qui est paladin autre que humain, bah quand même, je veux dire, même un elfe de sang, un chevalier de sang, avec un tabac de la main d'argent. C'est choquant en fait, c'est juste choquant, sans rien à voir, la main d'argent c'est quand même toujours quelque chose qui a été profondément lié à l'alliance, chevaliers de sang, ils ont rien à foutre avec un tabard de la main d'argent, alors les elfes, comme ces côtés, ouais ça a été à l'alliance et tout à une époque, ça choque moins, un torrent ça choque directement bien entendu, mais c'est tout aussi choquant, donc... Le enfin le problème en plus c'est que ce personnage, Apony, n'a pas été développé dans les extensions d'après, j'ai envie de dire comme tous les Torrens, c'est pas propre au Marcheley. la plupart des Torrens, les gens s'en foutent, à part à Orok, parce qu'on développait une nouvelle ethnie, ou à Mistoff, vous allez me dire à en avec les Young mais sinon les Torrens de base, on les a quasiment pas développés, il n'y a que Bane et encore, il a du mal parfois à être développé, donc il n'y a pas eu autant de levée de bouclier contre les Andalaris. Trolls qui sont arrivés avec Battle for Azeroth, Parce que pareil, l'histoire est intéressante on, on a créé le loa euh, Rezan Qui est le loa des rois, le loa de la lumière, etc Et du coup, eh bien, les prélats, les combattants L'ordre militaire qui sert ce loa Les prélats de Rezan eh bien ça passe très bien, surtout qu'ils sont arrivés avec Plein de visuels, des espèces de guerriers du soleil Etc, faire un paladin Zandalari, dans la c'est très facile, ça fonctionne Du tonnerre, donc Là dessus, j'espère vraiment que cette vidéo pourra faire changer, euh, vous faire changer d'avis concernant votre conception des taurens paladins parce que justement l'idée, le fond est quand même très intéressant, peut-être qu'un jour eh bien, ces personnages là seront euh, davantage mis en avant, et d'ailleurs je finirai cette vidéo sur, euh, sur une citation, et une citation qui date de World of Warcraft Vanilla, ce sont les PNJ taurens, que ce soit femelles et mâles, ils disent tous une chose en commun quand vous fermez une conversation, vous fermez une boîte de dialogue, ça vous dit quelque chose, ça vous... enfin c est, c est... ces taurens là vous disent justement que le soleil éternel brille sur vous, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce, torène, enfin, ce soleil qui doit briller sur vous, évidemment, c'est celui d'Anche, qui a toujours guidé les Torahens. je rappelle que c'est une race nomade à la base. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui considèrent que les Torahens paladins, c'est complètement con, ça n'a aucun sens. Maintenant, avec BFA et avec Shadowlands, vous aurez des armures pour pouvoir prof... enfin, justement mieux intégrer vos Marshallites. Donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager tout ça, tout ça. Que le soleil éternel brille sur vous. Petit like, la petite cloche, l'abonnement YouTube, tout ça, tout ça. Bisous.